Oh Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, petit entraînement jambes, je viens de me réveiller, ça ça doit, je dois le porter sur mon visage je pense. Donc voilà, petit café, bien bien corsé, de la nuit que j'ai passé, très mauvaise nuit. Donc voilà aujourd'hui, petit entraînement jambes, on va y aller vraiment tranquille, j'ai deux séances jambes dans la semaine. Du coup ce que je fais, c'est que je vais faire genre 3-4 exos maximum sur ma séance jambes, deux fois par semaine, ça m'évite de me dégoûter et surtout... Je ne peux pas faire deux grosses séances parce que j'ai mal toute la semaine. Donc impossible. Alors que 3-4 exo, je récupère assez vite et je peux enchaîner sur une deuxième séance. Donc voilà, toujours la sèche, les performances en baissent. Mais on essaie de tenir le coup parce que les photos arrivent très bientôt. D'ailleurs, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Mais surtout, abonnez-vous. C'est vraiment, on vous réserve du lourd les photos, etc. Ça va être. Franchement, ça va être un truc de fou furieux. Donc voilà, moi je termine mon petit café. et Je vais aller euh, faire ma barbe. Et on se retrouve directement à la salle. pas des échauffements c'est j'étire ma ah, putain, ma souplesse de hanches en enceint je sais que c'est en jambes ou je m'échauffe gros moi je suis arrivé j'aurais squatté donc le pas discuter. donc le dos intervient sur le squat le dos intervient sur le squat les épaules interviennent sur presque tout intervient sur le squat en fait vous entendez un petit peu de bruit de fond c'est normal je n'espère en rénovation ils font les peintures et tout je suis train de totalement rénover la salle et D'ailleurs, s'ils passent sur la vidéo, mettez des vraies lumières, s'il vous plaît, des vrais spots qui viennent. Non, C'est prévu, j'ai parlé avec eux, donc à finesse non, ça Park, va Aras, CNA, Ils vont mettre des spots, ils vont changer ça, ils vont mettre des spots. Parfait. Ils sont en train de tout mettre sombre, les gars. Euh, la lumière, donc, elle si est vous êtes du secteur... Ouf. On n'est pas musclé là, c'est chiant. Jamais de la vie, j'aurais fait des séries de quoi à 100 kg avant Jamais non, de la vie. Non, Je t'aurais dit 100 kg, c'est même pas de l'échauffement. Là, tu vas faire 100 kg la Première série. En sèche, il n'y aura pas de perte. Voilà, donc là, c'est ta évident, Dernière séance de, de sèche. Après je compte pas reprendre du poids en mode très gras, je vais reprendre un petit peu de pâte. Toi tu fais de la muscu pour baiser les meufs. Ça fonctionne avec ma meuf, je vais baiser des mouches, des grosses mouches. T'es suffi Là, il y a une épée, frère, à l'intérieur. <rire> ah, ma mère, il y a une épée dedans. J'ai un trou dans mon ongle. C'est que 4 exos, donc je vais, je vais faire en sorte que ce soit un minimum intense. Mais après, faut pas que je sois paralysé pour que ce soir non plus. Sinon, foutu le basket. j'entends pas à gros, ouais, attends. Ah pas terminé Non mais je suis sur les trois, donc le m'entour si Juste veux. Juste la après c'est... Non mais bah, je vais aller à un autre truc alors. Ah, faut prendre trois machines si tu veux progresser. Franchement, j'ai pas envie de parler. <rire> Franchement j'ai même pas envie de parler. Le <rire> gars bah, je... il y a 10... je... je prends trois machines. Ah, et des 3 frère. je peux pas entendre des trucs comme ça, c'est bon. <rire> On est au CrossFit. Tu sais. <rire> Salut, excuse-moi je vais t'embêter, de faire quand une série Parfait, bah je vais attendre, je te remercie. Je peux pas, il faut aller se. Les faire... gens qui s'entraînent comme ça, il faut aller se faire enculer, il y a un hein. moment il faut aller se faire enculer, vous faites chier tout le monde dans la salle. Et si, vous faites si des abonnés à FPR. Je, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, ils sont pas contents mais de me le dire. Gros, je suis désolé, je connais personne qui est musclé, qui fait des tricettes sur trois machines différentes, c'est tout. Mais c'est bon, il est toujours énervé mais il a trouvé sa machine. Non, c'est pas ça, c'est. Je veux bien l'entendre, oui, il paye payent 30 euros par mois comme toi, il a... déjà je ne paye pas, Commencez. On ne paye pas, on, est... on travaille avec Fitness Park, enfin, ils... en fait ils nous ont donné la de gratuit, en contrepartie on, on doit juste filmer de temps en temps, donc c'est cool de leur part. Même pas, ils nous ont donné même aucune conditions, C'est nous pour leur faire plaisir, on va le faire, mais parce qu'on aime travailler avec eux. Moi je suis content de travailler avec eux. On était abonné chez eux avant ça. ça. On payait, donc on propose gratuit, je ne vais pas refuser, ils nous donnent des serviettes et tout, c'est incroyable. bien sortir mais faut que je me rase là je fais du leg extension en fait normalement je devais aller à la presse juste après ah, mais le ciel... Mais vu que je suis à côté du leg curl je le fais direct j'ai la flemme mais séance c'est la flemme je fais quoi aujourd'hui séance flemme c'est tout c'est tout que des séances de la flemme et du coup toute l'année ça va être des séances flemme non en temps normal mes entraînements ils ont rien à voir que ça mais rien à voir parce que là on arrive avec un nouveau format de vidéo les trainings et on fait que des séances on de, de merde des, des merdes. <rire> alors que ça fait un an ils attendent ça Instagram? Non, venez même pas. Non, ça sert à rien, je suis maigre. Les gars, Instagram, n'hésitez pas à rejoindre. Bon, vous avez vu? La fin de la Il séance. y a des meufs là-bas ouais, on a vu donc moi là ce que je vais faire c'est que bah, je vais terminer la séance en rentrant je vais prendre mon post-workout c'est une barquette à Iron Meal avec dedans des crevettes et des légumes étant donné que je fais un peu attention voilà ce c'est une barquette à genre 300 calories pour euh, protéines tout est écrit dessus et tout je vous rappelle quand je finis la fusion sur Iron Meal 25% de réduction si ça vous intéresse c'est tout pressé franchement c'est de la frappe moi je suis très content de travailler avec eux euh, là ce qu'on va faire là tout de suite c'est on a une vidéo fin à tourner où je vais apprendre le posing avec Gijo. je sais pas si quand cet entraînement là sera sorti elle sera disponible si jamais elle est disponible et que vous l'avez pas vu, allez la voir. Si c'est pas le cas, activez la cloche des notification abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de pas la louper. Et je sais que vous voulez voir des gens tout nus, vous n'en avez pas vu aujourd'hui vu que j'ai fait les cuisses. Et il y en aura dans la vidéo qui va sortir du coup. Donc voilà, je vais sortir une couille. Hein. Moi, je suis pire que William. Hein. Donc voilà les guerriers, je pense que j'ai fait le tour. Pensez à vous abonner, pensez à liker, venez nous suivre sur Instagram, suivez-nous, même sur Le only mot fan. du jour Onifan. Onifan. C'est un aveu ça. Donc ça mère, c'est pas grave. Donc voilà, c'était Fitness Fusion Force. Allez, y je suis pas là moi. Putain, tant pis, tout ça le